Yo les gars, c'est IT j'espère que vous allez tous la forme à une semaine des vacances de Noël, enfin des fêtes de Noël plutôt. J'espère que tout va bien se passer avec votre famille, que vous allez bien profiter. Parce que, avec l'année 2023 pourrie qui nous attend, vous avez un intérêt à bien, bien décompresser, mais bien comme il faut. Enfin, quoi qu'il en soit, on va revenir sur un petit sujet que m'a bien fait rigoler moi qui m'a bien fait rigoler les journalistes ont tout fait pour essayer d'atténuer la chose ou de détourner l'attention des gens mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui pensent comme moi j'ai vu que beaucoup de gens qui euh, qui ont mis ce même commentaire que je, que je vais vous dire et les gens sont pas fous ils avaient compris ça et ça, ça, ça s'est vérifié c'est au niveau de donc du match de foot argentine france la finale de la coupe du monde où on a perdu hein. on l'a pas perdu beaucoup hein. on a perdu que au niveau des tirs au but hein. mais euh, on s'est pris deux buts hein, au au but <rire> Mais euh, ce n'est pas une question de ça. Je ne suis pas tellement un fouteux donc bon, je ne vais pas revenir sur euh, le résultat. Je, franchement, je m'entends pas un petit peu. Mais par contre, ce qui m'a bien fait rigoler, c'était le cas Macron durant cette Coupe du Monde. Parce qu'il faut savoir une chose. Voilà. C'est que, sachez-le, les politiciens, peu importe le bord, hein, les politiciens, je parle en général, on n'en strictement rien à battre du foot ou de n'importe quel autre euh, truc sportif. Ils s'en foutent complètement. Pour eux, ça ne leur apporte qu'une seule chose. Plus de popularité, ou alors, ou alors comme dans le cas Macron, de pouvoir atténuer, on va dire, beaucoup de mesures qu'il a pris ou qu'il va prendre pour 2023 par des scènes de joie comme ça, comme ça au niveau des journalistes, ils en auraient parlé, parlé, parlé, et, le, et, le, et la coupe du monde, et on a gagné. Et les gens, comme ils sont, la majorité sont bêtes, les gens, ça leur fait oublier leurs problèmes. Et ça leur fait oublier, donc que Macron est une pourriture, hein, tout simplement. Il se serait mis en spectacle dans les Champs-Elysées, Élysées l'Orient, oui, on a gagné, machin. Un peu comme avait fait Chirac à l'époque, sauf que Chirac, c'était un bon président, lui, c'est une saloperie. Mais enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Mais là, manque de bol pour lui, eh ben, on a perdu. Et je peux vous dire, moi, qu'il comptait beaucoup, malheureusement beaucoup là-dessus, beaucoup là-dessus. Il a fait énormément de déplacements au Qatar. Euh, bon, sans doute pour, pour assurer également ses arrières hein, et de négocier certaines choses par derrière, hein comme elle a fait la présidente de l'Union Européenne, ça c'est au passage, comme on dit, si tu peux te gagner quelques millions d'euros, c'est pas plus mal, et de faire quelques, quelques, comment on dit, quelques accords avec tous les islamo, euh, tous, les, tous les trucs islamistes, hein. comme ça tu fais venir plein d'étrangers en France, et, et en contrepartie as du pognon. Mais surtout lui ce qu'il voulait c'était... Euh, voilà, bien se mettre en avant, bien se mettre en spectacle, vous n'avez qu'à voir sur son compte TikTok là, sur, euh, de Macron, plus sur sa chaîne YouTube, parce que ce bâtard a, a, a une chaîne TikTok et une chaîne YouTube, hein, c'est le cas à mourir de rire, hein. qu'on remarque, à défaut d'être un bon président, au moins tu seras un bon YouTuber ou un bon TikToker, le gars, ce qu'il voulait surtout, c'est qu'on gagne, donc c'est pour ça qu'il s'est mis en avant, il était là, oui, on va gagner, chacun il a dû se dire, avec toutes les réformes de merde que j'ai fait, et vu comme je suis immensément impopulaire, et en plus, avec à partir de 2023, toutes les autres réformes que j'ai faites et tout ça, ces conseillers ont dû lui dire écoutez, là, ça vous fait une bonne chose pour pouvoir essayer de, de, de remonter la pente et de, et de repasser pour quelqu'un de populaire, ou du moins de quelqu'un de plus ou moins euh, sympathique. Mais manque de bol, ça ne s'est pas fait. Manque de bol, ça ne s'est pas fait donc on le voit, sa gueule, ça le, fait, ça le fait grave chier ça le fait grave chier, il a dû se dire purée, mais c'est pas possible j'avais une occasion en nord-massif il y a cru, hein Alors, surtout on est arrivé jusqu'en finale et le mec il a dû se dire, ah, c'est calé c'est bon, je vais, je, vais, je vais défiler dans les champs Élysées et tout ça, euh, euh, je, vais, je vais vraiment le montrer, oh, oui je vais faire comme avec Chirac à l'époque, je vais, je vais donner la coupe du monde, et je vais dire, vous avez vu on a gagné, on est fort et tout ça, mais ça c'est pas fait mon pote, et là, et là ça a été vraiment la grosse catastrophe au niveau euh, euh, même au niveau des, des journalistes et tout parce qu'il avait tout préparé il avait préparé son coup hein. d'ailleurs on le sent hein, depuis qu'on a perdu les journalistes ils essayent d'atténuer comme on dit le massacre ils disent ouais mais on est arrivé quand même en finale hein. oui mais on, on a quand même fait on est on est quand même arrivé jusque là on n'est pas si mauvais ils essayent de, de... Parce qu'ils sont payés par Macron, ils sont payés par ce salopard pour dire du bien de lui. Ils essaient de tirer la couverture tant qu'ils peuvent pour essayer presque d'arriver à dire « oui mais vous avez vu, il y avait Macron ». Mais ça ne marche pas, tu as perdu, c'est tout, on a perdu, point final, tu pas la coupe du monde, il n'y a rien du tout. Si tu peux essayer de faire ce que tu veux ou essayer de dire « oui mais moi, gne, gne, de tourner la chose », on a perdu. Et lui, ça, ça le fait chier. Ça le fait chier à mort le mec. On le voit, on le voit que ça, ça l'emmerde. Tous ces, tous ces journaleux de merde, là, tous ces BFM TV, ces, euh, ces news et machin, et TF1, t toutes ces chaînes de télévision à deux balles. Oui, oui, ils avaient vraiment préparé la chose, ils avaient bien mis, bien orchestré tout ça. Et Macron devait être porté au nu comme ça en disant « le président s'est déplacé ». Vous avez vu Parce que ça, ça l'a fait bien quand même. Vous n'avez qu'à voir, quand, quand il y avait Chirac, tout le monde a retenu ça, surtout enfin surtout ça. Entre autres, je dirais, que, que Chirac avait, il y avait eu la, la Coupe du Monde qui avait été remportée. Sur ton CV, ça fait super bien. Et en plus, ça, comme je vous dis, ça permet de, comment dirais-je, de calmer le peuple. Même temporairement, ça calme le peuple. Et ça te permet de gagner des points de popularité. Et ça permet comme ça un petit peu de, de, de, de mettre une petite soupape de, de, de on dit d'évacuation de pression. Et ça, elle n'y est pas, là, la soupape d'évacuation de pression. Et ça, ça l'emmerde. Ça l'emmerde vivement, ça l'emmerde. Donc là, ce qui va se passer en 2023, c'est que, sans parler des coupures d'étrécité, des entreprises qui vont fermer les unes après les autres, du chômage qui va du coup, qui va augmenter, euh, de la précarité croissante, des agressions, de ces 49-3 en pagaille et tout ça, ça va exploser. Ça va exploser. Il va y avoir un mouvement social qui va vraiment, vraiment exploser. Les, les Gilets jaunes vont revenir, mais très en forme, comme on dit. Donc lui, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'avec ça, ça permet d'évacuer de la pression. Donc du coup, il aurait, il aurait paru moins connard. Et il aurait fait oublier certaines choses qu'il a fait. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pour ça que vous voyez beaucoup en ce moment les journalistes qu'ils essayent de faire un bourrage de crâne en faisant... Comme on dit, à défaut d'avoir gagné, d'essayer de dire « oui, mais on est arrivé quand même en finale, oui, mais vous comprenez, mais ça prend pas la mayonnaise, parce que les gens sont dégoûtés, on n'a pas gagné de c'est tout. » Et il n'y a pas de scène de joie, il n'y a rien du tout, en France, tout, tout s'est complètement écroulé, il n'y a rien eu du tout, les gens sont dégoûtés. Et ce dégoût, on le sent, ça commence de plus en plus, il s'attaque à Macron, il s'attaque à Macron. Parce qu'il si, qu faut toujours un bouc émissaire, il faut toujours une personne, et comme lui, il est impopulaire à mort, c'est sûr que maintenant, la moindre problème qui arrive, tout de suite, les gens, ils s'en prennent à Macron, ils ont dit, ouais, c'est tête de con, il était là, sur, les, sur, les, sur la pelouse, il faisait semblant de, de, de, de, de consoler les joueurs de, la, genre de foot, et là, il a dit, qu'il irait chez lui, c'est un connard, vous voyez, autre chose, ils ont dit, vous avez vu combien ça a coûté le, le, les déplacements de Macron, ça a coûté 500 000 euros, et au niveau de la pollution, il paraît c'est autant qu'un Français qui aurait pollué pendant 30 ans, ils ont dit. Vous voyez Maintenant, ils lui sortent tous les dossiers. Chose qui serait passé complètement à couvert, tranquille. Et ça, ça l'emmerde. Ça, ça l'emmerde énormément. Et aussi le fait qu'il s'est déplacé souvent au Qatar avec ce qui s'est passé à la, à, au Parlement, les, les pots de vin et tout ça, il a peur que ça lui explose dans la gueule. voire même, il faut savoir s'il n'est pas, pas impliqué là-dedans. Donc, Ce qui m'étonnerait pas hein, pour moi. Donc, tout ça, ça fait en sorte que euh, tous ces problèmes maintenant lui explosent à la gueule. Et les gens, ils, ben, les gens sont... Toujours autant en colère et toujours autant frustré. Et ça, ça l'emmerde énormément. Voilà. C'est pour ça que quand vous entendez beaucoup de journalistes qui sont là à dire Oui, mais machin, ni moun, ni ni ni comme ça c'est qu'en vérité, ils auraient voulu, ils auraient voulu que ça, qu'on remporte la victoire, pour pouvoir voilà, dire, Macron, machin, vous avez vu, ah oh oui, vous avez vu, Macron, il était là, et puis il a soutenu l'équipe de France, et puis il est gentil, et puis il est machin, et puis c'est quand même, avec Chirac, c'est un des seuls présidents qui a, eu le, qui a remporté la Coupe du Monde, et puis vous voyez, ah oh oui, hein ah bah Macron, hein ah oui Macron, hein ah bah oui, hein c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui, hein et puis vous avez vu, hein il a bien organisé les choses, mais hein là, pas, plus rien du tout, rien, rien du tout. Donc, là, ça ça l'emmerde énormément. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de journalistes qui essaient de taper comme ça, d'enfoncer, comme on dit, la chose aux gens à dire oui, mais on est quand même arrivé en finale. Ils C'est comme pour dire oui, mais tu, tu, regarde, on est quand même arrivé en finale. Hein. C'est pas, pas, pas mal quand même. <rire> on sent qu'ils sont, ils sont frustrés quand ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont, ont reçu des pots de vin du gouvernement pour essayer de marteler ça dans la tête des gens. Mais qu'est-ce que tu vas dire, quoi Tu arrives en finale, les gens ils vont dire, alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles quand arrives en finale Ce qui compte, c'est le résultat. S'en fout que tu arrives en finale. N'importe qui peut arriver en finale. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est quand tu gagnes. Et là, on a perdu. Et on a perdu avec Macron. C'est ça le truc. Tu aurais perdu avec, euh, n'importe quel président peut-être, qui, qui aurait été populaire. Bon, les gens, ils auraient dit, bon, on a perdu. Mais ça aurait été avec Chirac, par exemple. Comme le type était sympathique, il avait un naturel sympathique, il ne foutait pas la merde. Tout comme ça, ils auraient dit, bon, on a perdu, on a perdu. Bon, les gens, ils auraient été déçus. Mais, mais là, les gens, ils... déjà qu'ils n'aiment pas Macron, ils sont frustrés, ils ne le supportent plus. Le fait de perdre et de voir sa tête de con sur la pelouse, ça les énerve, les gens. Ça les pousse, comme on dit, vraiment au taquet. Non, c'est pour ça que <rire> je vois sa gueule de con. On le sent qu'il est dégoûté, il se force. Il se force, mais il est dégoûté. Il a dû se dire, putain, c'est vraiment une occasion manquée. Même ça, j'ai pas réussi à me le faire, la coupe du monde, pour essayer de me redorer le blason. Quoi. Non, mais ça lui fera l'épice. C'est pour bon, ça ça m'a fait marrer quand hier, quand hier on a perdu. Vous savez, je vais honnêtement, honnête, je vais franchement être honnête avec vous. J'espérais qu'on allait perdre pour ça. Je me suis dit, d'un côté, bon, j'aurais bien voulu qu'on qu qu gagne parce que, bon, c'est quand même l'équipe de France. Mais d'un autre côté, je me suis dit, putain, fait qu'on perde, que ce connard, il n'est pas ça. Parce que je savais que sinon, on en aurait entendu pendant un mois de ça. Et toutes ces réformes à la con seraient passées tranquilles, comme ça, pénard, sans, sans problème. Et là, ben, elle, ça ne s'est pas passé. Donc voilà. <rire> bon, écoutez, en tout cas... Je vous souhaite bonne continuation à tous. Je vous laisse en parler entre vous dans les commentaires. Je vous remercie de votre fidélité. On est déjà 2013, je crois, abonnés, euh, me semble. C'est vraiment une excellente chose. Hein. J'espérais ça. Hein. Je, Moi-même, je me suis dit, ah, si je pouvais arriver à 2000 abonnés euh, comment on dit, avant janvier, ça serait vraiment top. Eh c'est exactement ce qui est arrivé avec 13 abonnés de plus. Donc, c'est grâce à vous. Hein. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à tous, à, à tous et toutes un excellent Noël, une excellente fête de Noël. Hein. Et un grand, grand merci bah, de m'avoir soutenu bah, durant, durant toute l'année 2022. J'espère que ça marchera toujours de, durant l'année 2023, hein, si Dieu veut. Comment dire, on ne on sait jamais hein, comment, on dit, et comment, comment les années vont se passer, hein, surtout avec un type comme ça et un gouvernement de, cette, de, de ce type-là. Normalement, hein. théoriquement, je ne devrais être, plus être au même endroit parce que je vais déménager, donc je vais m'acheter un appartement. Donc, euh, peut-être que... Du coup, euh, je pourrais faire d'autres vidéos. Ouais, Comme on dirait, je pourrais, au niveau de mon garage, je vais faire un petit atelier pourra, pour pouvoir parler et pouvoir faire plus de tutos mécaniques. Parce que là, j'avais pas vraiment un garage. Donc là, ça sera mieux pour moi. Ça sera du, du très bon. Et puis, euh, normalement aussi, théoriquement, si Dieu me le permet. Euh, j'aurai la CRF300L en 2023. Donc, il y aura aussi cette moto. Alors là, par contre, le truc qu'il y a, c'est que, bon, que je continuerai à faire des vidéos sur cette chaîne, pour, même pour la CRF300L, hein, mais elles seront limitées, comme toujours, à moins de, de 8 minutes, ou à 8 minutes, on va dire, pour que vous puissiez... Que, bon, on va dire je vous forcez gentiment, comment dire, hein, vous forcez gentiment à aller sur la seconde chaîne, qui a 115 abonnés, d'ailleurs, hein, pour une chaîne petite chaîne, jeune, qui a à peine 5 mois d'existence. C'est excellent. La deuxième... Pour faire aller sur la deuxième, donc euh, vous y abonner et regarder l'intégralité du tuto et des vidéos. Donc sur la deuxième chaîne, il y aura des vidéos donc, de tutos sur la CRF300L. Il n'y aura pas de, de, de CB650R hein, sur la deuxième. Ça sera uniquement de la CRF300L, des tutos, des motovlogs, euh, des vidéos de survie en moto, etc. etc., etc. Voilà, ça sera uniquement la CRF300L. Donc voilà, normalement, théoriquement, voilà, j'aurai deux motos. Les deux chaînes se portent bien, donc la première elle a 2013 abonnés, et la seconde elle n'en a que 5 mois, elle a déjà 115, 114 ou 115 abonnés, non je crois que c'est 115, 115 abonnés, donc c'est vraiment vraiment top, euh, ben, j'espère que ça va continuer à marcher bien, hein, que vous allez continuer à me soutenir, et à, à voilà, vous abonner, hein, comme, comme toujours, hein. donc j'essaie jamais trop de vous forcer trop trop à vous abonner, à dire ouais il faut vous abonner je vous laisse toujours libre, hein, voilà. de toute façon si ça vous plaît le contenu, vous abonnez, vous n'avez qu'à voir la première chaîne, un petit peu, je mets au début, mais je ne suis pas là à vous, à vous dire « ouais, il faut vous abonner ». Comme il font certains, ils passent pratiquement 3 minutes au début de la vidéo à dire « il faut vous abonner, abonne-toi, attention, mets un, bleu, hein, mets un pouce bleu, mets un pouce bleu, mets un abonne-toi ». Non, franchement, je trouve ça franchement profondément ridicule. Moi, je pars toujours au principe que si le contenu est bon, les gens s'abonnent. La preuve, regardez, la première chaîne, elle a 2000, 2013 abonnés et j'en parle pratiquement jamais qu'il faut s'abonner. Voilà, je vous dis juste au début de la vidéo, en fin de vidéo, je dirais merci et je vous annonce le nombre d'abonnés qu'on est pour que vous soyez au courant des choses, voilà, pour faire participer à la chose. Mais voilà, je, je, vous avez entendu, je ne vous m'attraque jamais à dire, Ouais, il faut vous abonner. <rire> non. Donc voilà. En tout cas, par contre, c'est un grand, un grand merci que je, que je vous accorde hein, pour euh, ben, tout, de m'avoir soutenu, d'avoir, vous êtes abonné aux deux chaînes, euh, d'avoir apprécié hein, l'année 2022 en ma compagnie. Et puis, euh, on verra donc, pour l'année 2023, normalement, comme je vous dis, hein, deux motos, donc toujours la CB650R, la CRS300L. Il y aura toujours des vidéos de survie, et comme je vous dis, en plus avec la CRF 300L, on pourra aller dans beaucoup, beaucoup d'endroits à moto et, et s'arrêter à faire des haltes pour pouvoir camper et tout ça. Donc ça sera beaucoup, vraiment, vraiment, je pense que la chaîne, la seconde chaîne, va vraiment prendre son envol complètement durant l'année 2023, la seconde. Et la première chaîne, il y aura toujours des motovlogs en CB650R, toujours des tutos. Là, je vais bientôt recevoir, vous savez, l'espèce de plaque en aluminium qui se met sur le capot de sel. De la CB650R, le truc officiel. Là, je suis présent, j'avais un capot de sel made in China, comme on dit, made in merdique. Là, j'ai repris mon capot de sel d'origine et j ai, j ai, on m'a offert pour Noël, donc, ce, ce espèce de truc d'aluminium. Ça vaut dans les 70 euros. <coughs> je vous montrerai le tuto parce qu'il faut percer à la chignole deux fois pour pouvoir installer la plaque avec, et le visser. C'est pas très compliqué, mais voilà, je vous ferai toujours un petit tuto. Et puis voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous. Je vous remercie de votre fidélité. Ciao, ciao à tous. Bye bye.